Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un petit tutoriel, donc euh, on va voir le morceau d'Adèle Hello. Donc c'est un morceau qui est très simple, qui est en fa mineur. Donc en fait, les, les accords, il n'y en a que 5 à connaître. C'est les accords issus de cette gamme-là. Euh, et en plus, le rythme est extrêmement simple. Du début jusqu'à la fin, c'est toujours la même chose. Euh, donc euh, pour ceux qui connaissent un peu le solfège rythmique, donc ça nous fait noir, pointé, croche, lié, blanche, ce qui nous fait ça en fait. Alors je vous fais déjà le rythme du morceau, puis je vous montre après les accords. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, et et et et et et et etc. Alors au niveau des accords, on a un Fa mineur ici. Donc on va, on va tout simplement... Alors c'est pas la version officielle hein, que je vous fais là, c'est un, un tutoriel cover on va dire. Hein, mais déjà si vous faites un petit peu de chant, ça vous permet de vous accompagner euh, euh, au clavier. Ou si vous accompagnez un chanteur, ça vous permet de le jouer ou en groupe, hein, ce que vous voulez. Donc euh, en fait le premier accord, donc, on a une fondamentale, une tierce mineure et une quinte. Donc c'est l'accord de Fa mineur. Ensuite on a ici l'accord de La bémol majeur. Alors on le, on le renverse ici. Hein, donc en fait euh, normalement c'est cet accord là. Euh, fondamentale, tierce majeure, quinte, la bémol majeure, et en fait la quinte va passer à la basse ici, et ici on garde la fondamentale, donc ça fait 1, et 2, et 3, et 4, et, ensuite troisième accord, donc là c'est pour l'introduction et le couplet, hein. on a ici un mi bémol majeur tout simple avec ici la fondamentale, ici on a la donc, fondamentale, tierce majeure, quinte, et en fait, le quatrième accord, c'est un Ré bémol majeur, avec la fondamentale, la tierce majeure et la quinte. Très simple, donc euh, Ré bémol, Fa, La bémol. Donc je récapitule, Fa mineur, Fa, La bémol, Do. Euh, la bémol majeur, donc avec La bémol, Mi bémol, La bémol et Do. Troisième accord, Mi bémol, donc on va faire Mi bémol, Sol, Si bémol. Et enfin le dernier accord, le quatrième accord, bémol majeur fondamental donc ré bémol fa et la bémol donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 en fait donc dans le morceau elle fait une fois cette euh, ces deux mesures et ensuite elle commence à chanter donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà et là ça commence à chanter je vous montre le couplet donc je vais euh, on va dire fredonner la mélodie euh, qui va qui va on va dire ressembler à l'original hein, mais bon euh, c'est surtout pour vous montrer donc tada, tada. Ensuite, là, elle refait la même chose. Donc là, on a fait euh, donc, euh, 8 mesures. Euh, donc ça va être euh, un premier couplet. Et ensuite, elle va refaire 8 mesures pour le second couplet. Donc même chose. ta Alors Ensuite, on va avoir quatre mesures un petit peu différentes au niveau des accords, et on va avoir deux mesures même différentes, et c'est le seul endroit au niveau euh, du rythme. Et Ensuite, donc on va enchaîner sur le refrain. Donc, ça en fait, ça va être quatre mesures qui, qui vont arriver juste avant le refrain. Donc, elle fait ça: 1, 2, 3, 4. Et après donc c'est le refrain. Donc en fait voilà ce qu'elle fait. Elle fait fa mineur, mi bémol, do mineur ici. Donc avec très simple fondamental tierce mineur quinte donc do mi bémol sol. Et après hop ici euh, ré bémol majeur. Donc en fait elle inverse un peu les accords et en fait elle se sert aussi de ce do mineur ici. Donc fa mineur, mi bémol, do mineur et ré bémol majeur. Alors, avec le même rythme, donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc, euh, Fa mineur, Mi bémol, après Do mineur et Ré bémol majeur. Et ensuite, donc, elle fait... Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait ici une noire pointée, ici, croche, euh, liée noire, et la dernière, euh, en fait, le dernier temps de la mesure, de la même mesure, on arrive sur Ré bémol majeur. 1 et 2 et 3 et 4 c'est vraiment euh, sur la même mesure qu'on joue le Ré bémol majeur. Donc il ne faut pas se planter. Et du coup, en fait, on va rester ben, 5 temps dessus, puisque euh, toute la, la, la seconde mesure va, va être jouée sur cet accord de Ré bémol. Donc ça nous fait 1 et 2 et 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. Et après, c'est le refrain. Je recommence. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. Et là, donc, on arrive au refrain. Alors, je vous refais ces quatre mesures et ensuite j'enchaîne sur le refrain pour vous montrer la transition. donc en fait elle fait euh, on va dire euh, deux fois le refrain ici donc elle fait en fait euh, deux fois huit mesures et donc les accords pour le refrain sont très simples c'est fa mineur qu'on a vu tout à l'heure ré bémol majeur la bémol euh, donc majeur donc on a dit renversé ici ici en état de second renversement avec ici la quinte la fondamentale et la tierce majeure, et ensuite Mi bémol. Voilà. Donc ça, c'est pour le refrain, donc c'est très très très simple, et le rythme reste le même, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et voilà, etc. Et dès qu'elle a fini son refrain, à la fin, elle retourne sur, en fait, euh, deux mesures... Euh d'introduction qui sont en fait les accords du euh, du couplet donc c'est vraiment simple donc en fait je vous montre on va dire les euh, 8 euh, dernières mesures enfin plutôt le deuxième refrain pour arriver ensuite à cet interlude pour revenir après sur le deuxième couplet tadam, tadam. Juste après le, finalement, le, le refrain, elle, a, elle fait donc, une, deux mesures comme ça d'introduction où elle revient sur les accords du couplet et ensuite euh, donc, euh, on va dire euh, deuxième couplet après le refrain. Hein. Donc là en fait elle va faire, euh, euh, elle va faire en fait, que huit mesures avant de réattaquer en fait, euh, Enfin 8 mesures on va dire plus les quatre mesures un petit peu spéciales et elle va arriver ensuite sur le sur le deuxième refrain. Donc en fait elle va faire encore à nouveau. Ta -da, ta -da, ta -da. Donc ensuite, elle nous refait en fait les quatre mesures un petit peu, qui, qui diffèrent un petit peu avec le do mineur aussi. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, donc, elle réenchaîne sur le refrain qu'elle va faire euh, simplement. Donc, elle va faire simplement un refrain donc, de 8 mesures. Euh, ensuite, on arrive à un pont en fait, qui va durer pendant 8 mesures, où il va y avoir des « ou » chantés, en fait, sur les accords suivants. Donc, toujours avec le même rythme, donc noir pointé, croche, lié, blanche. Et en tout cas, les accords, ça va être euh, « Fa mineur »,« Ré bémol majeur »,« Mi bémol majeur » et « La majeur », que l'on va faire comme ça, en état fondamental. Donc ça, ça va être fait donc, sur 8 mesures. Et la dernière mesure, en fait, on va rester... Euh, sur euh, mi bémol pendant toute une mesure, donc ça va faire ça en fait 1 et 2 et 3 et 4 et de fin donc euh, deux refrains de fin de 8 euh, mesures chacun donc ensuite elle va finir le morceau sur les accords donc euh, du couplet donc elle va refaire en fait euh, ce qu'elle avait fait en introduction 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et donc elle finit sur un accord de fin mineur